Alors, est-ce que vous faites partie, ou peut-être autour de vous, connaissez-vous quelqu'un qui est dans cette dynamique de vouloir contrôler les choses, qui a besoin d'être indépendant à tel point que c'est un peu le chef, le boss C'est quelqu'un qui va parler assez peu, en général c'est sujet verbes, complément mais il aime avoir le contrôle sur les choses et surtout ce qu'il ne supporte pas, c'est l'injustice. Donc si vous sentez que vous vous rapprochez, vous, ou vous connaissez autour de vous des gens qui ressemblent à ce profil, peut-être vous avez affaire au leader de l'énagramme, le numéro 8, qui fait partie évidemment des neuf profils et que j'apprécie beaucoup pour des tas de qualités, mais qui, on va le voir, parfois s'enferme dans des messages contraignants et qui, du coup, l'enferme dans des insécurités que malheureusement, il va gérer un peu comme il peut. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce profil leader À quoi est-il sensible Ce qui est très important pour le leader, eh c'est d'être dans sa loi à lui et parfois même il peut être hors la loi et pourtant il est dans sa loi c'est à dire dans ses principes intérieurs c'est un solide c'est quelqu'un qui aime s'affronter qui n'hésite pas à être en confrontation avec vous s'il le faut et qui est en même temps dans cet, dans cet instinct protecteur vous voyez c'est un peu quand on descend un peu dans ces zones d'ombre, ça peut être un peu le, le parrain de la mafia oui, qui contrôle un petit peu son monde. Et malheureusement, dans son besoin de dicter parfois sa loi aux autres, peut aller jusqu'à devenir ce dictateur voilà, qui contrôle l'ensemble de l'environnement. Ce qui veut dire que s'il s'agit de se confronter à la différence, il n'y a pas de problème, il sera toujours là pour attaquer. Par contre, malheureusement, quand il s'enferme dans cette loi intérieure, eh bien du coup, il ne prend plus en compte la loi des autres et impose sa propre loi. Et c'est comme ça que du coup, il est craint justement parce que malheureusement, eh bien, il devient ce pilier se coupant un peu de son émotion et cherchant à contrôler son monde. Et du coup, ça, on va le voir, ça va le... Ça, bien sûr, il va pouvoir construire, mais un peu dans un fort, un fort intérieur et extérieur. Si justement ce... 8 remonte vers le meilleur de lui-même, et eh bien on va voir qu'il va transformer ce, cet amour de, de, du, du contrôle euh, sur les gens, sur les choses, cet amour du pouvoir en ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. C'est-à-dire qu'il va transformer ce besoin de contrôler ou au contraire en invitant les autres, l'environnement à exister à travers leur propre forme. Et c'est comme ça que ça deviendra non pas un leader dominant mais un leader contribuant, un leader qui va vous inspirer par l'intégration de ses propres lois et c'est pour ça que vous aurez envie de le suivre parce qu'il aura intégré à un haut niveau cette discipline qui vous inspire. Donc si vous avez envie d'en découvrir davantage sur l'Enneagramme et notamment sur ce profil et bien sûr sur tous les autres, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo, on vous proposera un petit test pour savoir où est-ce que vous en êtes et surtout on vous enverra une documentation gratuite pour pouvoir découvrir la richesse de l'ensemble de ces profils et surtout de la manière dont chacun de ces profils interagit avec les autres. J'espère que vous serez des nôtres dans l'avenir pour pouvoir continuer à progresser dans la découverte de ces cartographique propose l'Enneagramme et surtout parce que ça nous libère énormément, ça nous apporte tellement de connaissances sur soi, sur les autres, sur le monde. Voilà, au grand plaisir en tout cas de vous retrouver pour la suite de ce programme. Merci à vous.